Héphaïstos est le dieu forgeron grec. Pour être plus précis, il n'est pas le dieu de la forge ni le dieu des forgerons. Héphaïstos est le feu. Les Aèdes, les grands poètes grecs, utilisaient d'ailleurs son nom pour désigner le feu. Faisons un peu connaissance avec lui. Puisqu'on vient de mentionner les Aèdes, Héphaïstos apparaît durant la guerre de Troie. Patrocle, qui a emprunté les armes de son ami Achille, se fait tuer. Achille se retrouve donc à poil, puisque le camp des Troyens ne lui rend évidemment pas ses armes. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la série de vidéos sur l'Iliade que nous avons réalisée avec Aurélien de l'Arche et Rob de l'Histoire avec une grande hache. Heureusement, tout est bien qui finit bien, puisquEpaistos forge un nouvel équipement pour Achille en seulement une journée. En soi, il s'agit d'un exploit absolument surhumain, mais ce n'est pas cela le plus épatant. Il ne faut pas moins de 530 vers à Homère pour décrire ne serait-ce que le bouclier forgé pour Achille. Si ça, ce n'est pas de la finition. Epaistos est en quelque sorte obstétricien. En effet, la déesse Athéna ne naît pas du ventre d'une femme, mais sort du corps de Zeus. Ce dernier n'étant pas équipé pour un tel événement, Hépaïstos lui brise le crâne d'un coup de marteau pour qu'Athéna puisse en sortir. Hépaïstos participe à la gigantomachie, une bataille cosmogonique, c'est-à-dire un épisode de la création du monde, durant laquelle chaque dieu affronte un géant en face à face. Hépaïstos tue son adversaire nommé Mimas avec des traits de métal chauffés au rouge. En des temps plus paisibles, Epaistos est les chansons des dieux, c'est lui qui leur verse le nectar, la boisson divine. D'un point de vue plus privé, Hélios apprend un jour à Hephaïstos qu'il est cocu. Arès a couché avec sa femme Aphrodite. Enragé, Epaistos crée un filet incassable mais si fin qu'il est invisible et le dépose sur son lit. Puis il fait semblant de partir en voyage d'affaires. Lorsque les amants tentent de profiter à nouveau de son absence, ils se retrouve piégé dans le filet. Hephaistos revient et convoque alors tous les autres dieux afin de ridiculiser publiquement les amants. Nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises la proximité des religions et mythes grecques et celtes, alors jetons un œil à ce que l'on peut trouver à l'ouest du continent. Chez les Irlandais, le dieu forgeron se nomme Goibnu. Au Pays de Galles, son nom est Gobanon. La guerre de Magtoured oppose les Tuathad et Danan, c'est-à-dire les dieux irlandais, aux Fomoré, les précédents habitants de l'île irlandaise. Durant cette guerre, les armes des combattants des deux côtés se brisent chaque jour tant les combats sont violents. Ce qui donne finalement l'avantage aux dieux, c'est que Goinyu remplace toutes leurs armes cassées chaque nuit en en forgeant de nouvelles en trois coups de marteau. Attention, il ne s'agit pas d'un travail bâclé et ces armes sont d'une qualité exceptionnelle et font des ravages dans les lignes ennemies. Toujours durant la bataille de Maktoured, alors que le dieu Loug affronte un faux Moiré géant nommé Balor, Goidnyu attrape avec ses pinces une gigantesque masse de métal rougi, la lance à Lug, qui la jette ensuite sur l'unique œil de Balor et l'aveugle ainsi. Goidnyu n'est pas seulement un manipulateur du métal et du feu, il est aussi connu pour avoir organisé un festin pour les Tuatha et Danan au cours duquel il leur a servi une nourriture les rendant immortels. Goidnyu a aussi une vie privée, un jour il apprend d'une tierce personne qu'il est cocu. De rage, il enchante la baguette qu'il tenait alors à, à la main et en frappe tous ceux qu'il croise. Sur chacune de ses victimes, un liquide purulent apparaît et les brûle. Voyons maintenant du côté du pays de Gaal. Gobanon est mêlé à la naissance de Liu, la version locale de Lug, le plus important des dieux celtes. Nous aurons l'occasion de parler plus longuement de Lug dans le futur alors je vais me limiter à quelques bribes du récit. Une femme adultère est en train d'accoucher. Comme c'est assez mal vu de faire un gosse dans le dos de son mari, Gobanon lui donne un coup de main en tuant le bébé. Pas de chance, il y en avait un second qui naît peu après. Il s'agit cette fois-ci de Liu, un autre personnage le prend sous son aile, et puis ensuite c'est une autre histoire. Être un bon forgeron n'est pas vraiment un motif mythique en soi, mais il y a un peu plus chez ces deux dieux. C'est durant une grande guerre qu'ils font preuve d'une vitesse inouïe pour permettre aux guerriers de continuer à se battre en leur fournissant des armes de qualité exceptionnelle. Durant une guerre impliquant tous les dieux, lors d'un combat contre un adversaire géant, l'ennemi est vaincu par le fer rouge, directement ou par l'intermédiaire d'un autre dieu. Ce motif ne semble pas avoir d'équivalent ailleurs dans le monde indo-européen. Attention, les géants grecs et les fomoirés irlandais ne sont absolument pas équivalents, ici c'est le contexte qui est similaire. Alors que Goibnu donne une nourriture d'immortalité, Epaistos verse le nectar. Ce dernier n'est pas supposé donner l'immortalité, mais il est souvent associé ou confondu avec l'ambroisie qui, elle, procure longévité. On retrouve ce qui ressemble à un embryon de ce schéma en Inde où le dieu forgeron Vashtri fabrique la coupe à boire des dieux puis leur sert à boire, ce qui ferait de lui une sorte des chansons. La version celte pourrait être une exagération du mythe original que l'on retrouve chez les Grecs et les Indiens. Les deux dieux apprennent que leur femme les a trompés de la part d'une tierce personne. On note ensuite une inversion. Goibnew se venge sur la collectivité alors qu'Epaistos invite la collectivité à l'aider à se venger. Concernant l'épisode de la naissance de Liu en Irlande, la même histoire nous dit que le premier-né est tué par le feu. Attention, il n'est pas brûlé par quelqu'un, c'est le feu qui l'attaque et le tue. Sachant qu'Epaistos est le feu, il est remarquable qu'ici l'équivalent irlandais de Gobanon n'est pas Goibnew mais le feu lui-même. On ne peut pas en conclure que les celtes identifiaient leur dieu forgeron au feu, mais il est probable que cela témoigne d'une ancestrale association entre ce dieu et le feu. Les deux dieux sont impliqués dans la naissance d'une divinité majeure, Athéna en Grèce et Lug chez les celtes. Si Hépaïstos est directement l'accoucheur d'Athéna, Gobanon de son côté prépare la naissance de Liu en le débarrassant d'un aîné qui aurait pu lui voler la vedette. J'en profite pour une petite digression. Athéna et Lug, bien que mis en parallèle dans la comparaison précédente, ne sont absolument pas équivalents. On peut au contraire démontrer que la déesse irlandaise cousine d'Athéna est Morrigan, alors que le cousin grec de Loug est Apollon. Et bien entendu, Athéna n'est pas une féminisation d'Apollon. Il faut bien faire la différence entre la nature d'un personnage mythique et sa fonction dans un mythe donné. Dans l'exemple précédent, le mythème était « aider à la naissance d'un dieu important ». Et chaque peuple y a inséré un dieu qui, dans sa culture, avait pris une place prépondérante. En mythologie comparée, il est important de bien faire la différence entre nature et fonction pour éviter des identifications abusives et pour permettre de rapprocher des mythes qui, à première vue, semblent inconciliables. Voilà, fin de la parenthèse. Dans son livre Celte et grec 2, le livre des dieux, Bernard Sergent ajoute d'autres comparaisons qu'il qualifie lui-même de possibles. Certains d'entre vous ont déjà remarqué dans les précédents épisodes que quelques-unes des comparaisons que je présentais étaient un peu tirées par les cheveux. Alors si ici même ma source émet des doutes, c'est signe qu'il est temps de conclure l'épisode. Cette comparaison des dieux fourgeons grecs et celtes n'est pas très fournie. Cela tient au fait qu'il ne s'agit pas de dieux majeurs et que la littérature celte est, de manière générale, très frugale. Toutefois, nous avons réussi à trouver des fragments de mythes très proches, la fabrication d'armes exceptionnelles en un temps record durant une guerre, l'utilisation du fer rouge pour vaincre un géant durant une guerre impliquant la totalité des dieux, l'utilisation de la collectivité pour se venger de l'adultère de sa femme et la participation à la naissance d'une divinité majeure. Nous avons même mis le doigt sur des aspects religieux ancestraux comme l'association au feu et le don de boissons ou nourriture assurant la longévité des dieux. Ce dernier aspect est d'ailleurs corroboré par les données indiennes. En bref, qu'Epaïstos et Goydniou héritent d'un même dieu ancestral ou pas, les celtes et les grecs leur ont attribué certaines aventures et certaines fonctions qui, elles, datent d'une époque préhistorique durant laquelle ces deux peuples se côtoyaient.